Bonjour, je viens vous apporter des éléments supplémentaires pour le prix Rosine Perrier 2020. Donc, compte tenu du déconfinement, effectivement, vous n'avez pas encore eu vos lots de livres, mais ils vont vous parvenir dès que possible. Euh, le comité de sélection du prix cette année euh, est toujours composé de bibliothécaires du réseau, Albi Mouron, Barbie, Saint-Julien, Genevois et Pagny, de la libraire de la librairie d'Ara Chambéry, l'acquéreur de romans français de Savoie-Biblio, Carole Nérinck, la bibliothécaire du Centre de Savoie-Biblio-Maurienne, Gisèle Rissetti, moi-même, le responsable du service Action culturelle et communication de Savoie-Biblio, Joël Da Silva, et Céline Agueta, qui est donc la chargée de mission de l'association de colporteurs qui organise le salon du livre d'Hermillon. Les réunions ont lieu une fois par mois, de mars à novembre, et Par contre, les prix sélectionnés euh, sont édités de septembre de l'année N-1 jusqu'à fin août de l'année de la sélection. Le prix a toujours une valeur de 2000 euros. Euh, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos bulletins de vote à, au centre de Savoie-Biblio-Maurienne, soit par courrier postal, soit par boîte mail à, à morienne bibliofr si vous pouvez, j'insiste un peu euh, sur le fait qu'il faudrait absolument nous les envoyer classés par ordre alphabétique d'auteur, de manière à faciliter le travail de dépouillement. Fin juin, vous allez recevoir un message du service Action culturelle et communication de Savoie Biblio, dans lequel nous vous proposerons de participer à la tournée d'auteurs, qui aura lieu cette année le vendredi 9 octobre. Vous pouvez vous organiser avec d'autres bibliothèques de votre territoire en proximité pour accueillir un auteur. Nous allons vous demander un choix de trois auteurs euh, de manière à pouvoir satisfaire votre demande au maximum. Euh, sur cette partie de, du prix, alors le frais de repas de, de cette soirée-là est pris en charge par vos bibliothèques et par contre le frais de déplacement de l'auteur est pris en charge par l'association le, le Colporteur. Donc, vous animez cette soirée-là, cette soirée rencontre d'auteurs. Et puis, vous vous engagez aussi à accompagner l'auteur sur le salon du livre d'Hermillon le lendemain, pour un temps fort qui a lieu à 11h. Euh, ce temps fort est organisé de manière à faire se rencontrer les auteurs entre eux et faire en sorte qu'ils rencontrent leur public et qu'ils vous rencontrent, vous, les, bibliothèques du, les bibliothécaires du territoire, qui ont porté... Euh, le livre de mars à, à septembre. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve au salon. À bientôt